Vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, haut de gamme, avec une bonne réduction de bruit et un son iRes, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. C'est les écouteurs de chez OneMore, les OneMore Evo. Ces écouteurs sont assez performants, on va parler de sa performance au niveau micro, au niveau confort, bref. Vous allez voir, je les ai testés pendant plusieurs semaines et aujourd'hui, je vous dévoile simplement mon test. C'est parti commençons par regarder le design de ces OneMore EVO. Tout d'abord, parlons de ce petit boîtier qui a tout l'air d'être un boîtier haut de gamme. Recharge USB-C, beauté, compacité, bref, c'est assez sympa comme boîtier. Au niveau des dimensions de ce boîtier, on est sur du 66,6 mm par 28,61 mm par 38 mm. 65 mm. Assez compact et on rentre facilement dans la poche. Une fois qu'on va hop, sortir les écouteurs de ce boîtier, on va se retrouver nez, à nez avec deux écouteurs qui ont aussi ce style, ce petit style design et haut de gamme. Les écouteurs mesurent 22,03 par 20,69 par 25,11 mm. Le poids du boîtier est de 46,9 grammes. Au total, on est sur un boîtier quand les écouteurs sont dedans, 58,3 grammes. Donc c'est assez léger. Regardons de plus près le design de ces écouteurs on va être sur des écouteurs intra auriculaires avec bien entendu un petit embout qui est interchangeable qui est changeable en fonction de la taille de vos oreilles car oui vous allez retrouver hop directement dans la boîte différents tailles d'embout vous allez retrouver ici hop et ici vous allez pouvoir du coup changer en fonction de ce qui va le mieux à vos oreilles moi pour une fois la taille standard, hein, celle qui est directement sur les écouteurs, m'a convenu parfaitement Une fois portés, ces écouteurs se fondent très bien avec votre oreille Ça ne dépasse pas trop, vous allez pouvoir éviter des gestes, on va parler du confort Mais d'éviter des gestes, ben voilà, s'il y a comme avec les tiges ou autres pour les faire tomber On a un design assez sportif, assez premium, il est assez sympa Ces écouteurs existent en différentes couleurs, vous allez les avoir en blanc comme j'ai ou en noir Ces écouteurs sont des écouteurs signature de Luca Bignardi je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ingénieur de son qui a gagné 4 fois les Grammy Awards. On est donc sur des écouteurs signature fait par quelqu'un qui s'y connaît. Qu'en est-il maintenant des caractéristiques techniques Parce que c'est là où on va trouver toute la partie haut de gamme de ces écouteurs. On est sur des écouteurs qui vont intégrer bah voilà, pas mal de technologies dedans. Pour commencer on va voir la technologie LDAC qui est conçue pour offrir une expérience d'écoute sans fil, sans compromis. Cette technologie de codec certifiée pour du iRes va permettre un taux de décodage allant jusqu'à 900 kbps. Ensuite ces écouteurs auront un driver de 10 mm et une armature équilibrée qui va permettre du coup de restaurer un son de clarité, des basses punchy et une écoute vocale détaillée. Ils vont aussi intégrer une réduction de bruit active qui va permettre en fait d'adapter le niveau de réduction de bruit par rapport à l'environnement extérieur et ça c'est plutôt pas mal. Ils vont aussi intégrer 6 microphones plus un algorithme DNN Deep Neural Network qui va permettre de réduire le bruit mais aussi d'avoir un rendu plus que premium au niveau des appels. Au delà de ces petites features on aura bien entendu une grosse batterie avec 28 heures au total d'autonomie écouteur plus boîtier ce qui représente une autonomie pour un écouteur jusqu'à 8 heures avec un boîtier chargé au max on pourra recharger 2,5 fois les écouteurs on aura aussi une charge rapide sur le boîtier avec l'USB-C, la possibilité d'avoir De la Dual Device Connection C'est à dire de pouvoir synchroniser les écouteurs avec deux appareils Donc on n'aura pas besoin de, voilà, de les déconnecter De switcher, les écouteurs vont pouvoir switcher D'un appareil à un autre et ça c'est plutôt pas mal aussi On aura une résistance à l'eau IPX4 Qui est une résistance Aux éclaboussures et à la sueur Et on aura du coup un contrôle tactile hein, On va en parler dans la prise en main sur ces écouteurs Ils sont compatibles Bluetooth 5.2 Et voilà pour les caractéristiques techniques Maintenant on va parler de la prise en main Et après on va aller parler du confort, du etc, etc. C'est parti Parlons maintenant de la prise en main de ces écouteurs. Pour l'appairage rien de plus simple, vous ouvrez le boîtier, ici vous allez trouver un petit bouton, vous cliquez dessus et votre téléphone va reconnaître automatiquement sur son bluetooth les écouteurs. Vous cliquez dessus et le tour est joué. Maintenant on va parler de la prise en main au quotidien. Déjà vous allez avoir la possibilité d'adapter vos écouteurs à votre oreille avec différentes tailles d'embout intra auriculaires afin que ça s'adapte au mieux à la taille de votre oreille. Ensuite, pour la prise en main, il sera possible d'utiliser le pavé tactile qui se trouve sur les écouteurs. Ces commandes tactiles sont assez simples. Vous allez pouvoir faire un appui long pour lancer le mode réduction de bruit, un double tap pour mettre pause, un double tap pour mettre play ou alors, lorsqu'on est en train de vous appeler, double tap pour décrocher et double tap pour raccrocher. Un triple appui 1, 2, 3 vous permettra de lancer l'assistant vocal. Au quotidien, cette prise en main est vraiment très intuitive. Vous sortez vos écouteurs de l'étui et bien entendu, ils sont directement reconnus par votre téléphone et vous pouvez les mettre à l'oreille et aller faire votre sport ou aller vous balader. Parlons maintenant du confort. Au niveau du confort, je vous le disais, vous allez pouvoir adapter les embouts à votre oreille, ce qui va vous permettre de les garder le plus longtemps possible et de ne pas être gêné et d'assurer le maintien. Le maintien de ces écouteurs est optimal. On ne va pas se mentir, une fois qu'ils sont dans vos oreilles, ça ne bouge pas et c'est très confortable. L'autonomie théorique est jusqu'à 8 heures, 8 heures dans vos oreilles. Personnellement, je ne suis pas allé jusqu'à là, mais lorsque j'ai utilisé les écouteurs 4, 5 heures pour des montages ou pour écouter de la musique, il n'y a eu aucun souci, aucune gêne et ça, c'est plutôt validé. Parlons maintenant du son. Ce qui est vraiment intéressant dans ces écouteurs, c'est la haute qualité sonore. Je vous le disais, il y a certaines certifications, certaines normes, comme le ARS qui est présent sur ces écouteurs. On a parlé des différentes caractéristiques techniques qui donnaient ce son de bonne résolution, mais surtout au jour de le jour, avec la qualité de la réduction de bruit, vous allez avoir vraiment un ensemble très cohérent et très bien équilibré, que ce soit au niveau des basses ou au niveau des aigus. À ce prix-là, je trouve vraiment la qualité sonore excellente. De plus, au niveau des appels, les six micros présents sur ces écouteurs permettent d'avoir vraiment une bonne conversation avec notre interlocuteur. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs Qu'en est-il de mes points positifs et négatifs sur ces écouteurs Je vous le disais, je trouve le rapport qualité-prix, c'est mon premier point positif, vraiment impressionnant. La qualité sonore à ce prix-là, on est sur du moyenne gamme, au niveau du tarif et vraiment au-delà de ce que j'ai pu tester. Ce rapport qualité-prix au niveau son, confort, etc., réduction de bruit est tout simplement très bien et c'est un bon choix d'achat. Le deuxième point positif, ça va être l'autonomie de ces écouteurs. Personnellement, j'ai jamais des écouteurs 8 heures d'affilée mais ça, ces écouteurs nous le permettent d'avoir 8 heures d'affilée plus avec le boîtier de pouvoir monter jusqu'à à 28 heures et ça c'est top de pouvoir voilà, prendre son boîtier chargé et d'utiliser ça au fur et à mesure d'une semaine, de deux semaines, ça dépend de votre utilisation. Qu'en est-il maintenant des points négatifs Le premier point négatif je trouve c'est le manque de personnalisation on n'aura pas d'égaliseur qui nous permettra de gérer un peu si on préfère des basses, des aigus etc etc le deuxième point négatif ça va être aussi la personnalisation mais au niveau des commandes tactiles. Les commandes tactiles sont très simples très efficaces mais c'est vrai que on ne peut pas les personnaliser à sa guise et donc voilà de, de laisser tomber par exemple une des commandes qui existe déjà sur ces écouteurs Pour par exemple changer de musique ou autre Après on a quand même l'assistant vocal qui est disponible Qui nous permettra du coup de le faire oralement Certaines commandes qu'on pourrait faire tactilement Mais bon c'est dommage quand même Voilà les amis pour mon test de ces One More Evo J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si vous avez des questions sur ces écouteurs n'hésitez pas à me les poser en commentaire En attendant la prochaine vidéo vivez à fond vive high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne